Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de nettoyage, mais je vous rassure, pas de baleine ni d'aspirateur. Je vais vous parler de moi, comment je nettoie mon matériel photo et mon appareil photo. C'est parti Alors, pour nettoyer mon appareil photo et mon matériel photo, déjà dans un premier temps, j'utilise la poire. Tout simplement parce que la poire me permet de chasser tout ce qui est poussière, tout bêtement sur, euh, sur l'appareil photo sur euh, l'objectif aussi ça peut être juste en passant un petit coup de euh, un petit coup de poids pour nettoyer tout bêtement voilà donc là déjà ça me permet de chasser tout ce qui est poussière tout ce qui est euh, voilà petit petit, euh, petit grain euh, petit grain qui reste accroché quoi ça peut être même du sable il hein, faut faire attention donc ça me permet de détacher déjà tout, euh, tout ça après euh, il y a aussi le pinceau donc le pinceau hop, ça peut faire la mise au point ouais donc le pinceau me permet de hop de nettoyer toutes les petites saletés que j'arriverai pas à chasser avec euh, avec la poire tout simplement donc là c'est un stylo euh, à main hein. okay. ensuite là j'ai toutes les petites saletés aussi qui resteraient collées euh, à la lentille, donc à l'optique. Voilà, tout bêtement, en passant un petit coup dessus. Donc là, je peux vous le montrer, par exemple. Hop Bon, là, là c'est propre, mais ça me permet de passer euh, un petit coup, euh, un petit coup sur, euh, sur le verre, quoi. Voilà. Donc, euh, voilà, bon, ça n'arrive pas trop à faire la mise au point, mais bon. Si, ça va. OK. Donc, voilà. Ça permet de... Là, ce petit stylo, ça s'appelle un lens pen. Voilà. Et ça permet d'enlever les petites taches qui sont sur, euh, sur le filtre, qui sont sur, euh, sur le verre, tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'est très, très pratique. Hein. Le pinceau, hop, on dégaine comme ça. Et ça permet d'enlever toutes les poussières très, très, très rapidement. Donc, tout ce qu'on n'arrive pas à enlever, tout simplement avec la poire soufflante. Plutôt que souffler dessus à la bouche, et de risquer d'avoir des postillons, des trucs comme ça, euh, dessus, après à nettoyer, voilà. Après, j'ai une petite lingette aussi, microfibre, donc ça c'est très très efficace aussi, donc euh, toujours à avoir dans son sac, ça, ça permet, euh, ça permet de, de passer un petit coup très très rapidement, on ne sait jamais, par exemple, si vous avez des petits gouttes d'eau, des petites gouttes d'eau euh, euh, sur, euh, sur le verre, comme ça, ça permet de passer un petit coup et euh, de pouvoir faire euh, rapidement des photos sans avoir des petites tâches euh, sur ces photos. quoi. Okay. Donc ça, petite lingette microfibre, toujours à avoir dans le sac, très très important. Moi, je la mets toujours dans mon sac et c'est ce qui me permet de nettoyer très très rapidement l'appareil photo. Après, il faut faire gaffe, hein, s'il y a du grain, du sable ou quelque chose comme ça, je ne vous conseille pas de passer un petit coup de ça parce que vous risquez de rayer. Euh, vous risquez de rayer le verre. Donc toujours un petit coup de poire soufflante au départ. Et après, euh, peut-être pour finir, pour enlever les petites taches comme ça, euh, avec la petite lingette microfibre. Sinon, j'en ai une autre, un petit chiffon que j'ai toujours avec moi aussi dans mon sac. Celui-là, je l'ai toujours euh, dans mon sac au quotidien. Donc euh, ça me permet d'avoir un petit chiffon. Euh, pour nettoyer très très rapidement l'objectif, la lentille. Donc voilà. Sinon, après, un produit que tout le monde connaît, euh, un nettoyant vitre. Voilà, pour nettoyer l'écran de l'appareil photo. Donc quand l'écran est sale, tout simplement. Quand l'écran est sale, hop, ça permet de nettoyer très très rapidement l'écran de l'appareil photo. Donc ça permet de nettoyer l'écran de l'appareil photo, le deuxième écran. Donc là, j'ai le Fujifilm XH1. Ça me permet aussi de nettoyer les molettes, les boutons, etc. Donc, ça me permet de passer un gros nettoyage tout simplement avec le nettoyant à vitre et, euh, et tout simplement du sopalin. Voilà. Donc, tout bête pour nettoyer l'appareil photo. Moi, j'utilise ça. Après, je vais vous parler de ça. Ça, euh, c'est des petits bâtonnets. Alors, c'est pour nettoyer le capteur de l'appareil photo. Donc, je ne vais pas faire une vidéo de comment nettoyer... Euh, le capteur de l'appareil photo mais je vous montre parce que c'est en lien pour nettoyer son matériel photo donc ça ça permet de nettoyer votre capteur photo donc c'est un ça c'est des bâtonnets c'est des bâtonnets euh, qui sont pour capteur APSC donc tout simplement parce qu'ils ont la taille du capteur APSC il y en existe des pour les capteurs plein format il y en existe pour les capteurs micro 4 tiers Évidemment. Donc moi, j'ai un capteur APS-C avec mon Fuji. Donc voilà. Donc ça, je vous montre, ça existe. C'est très simple d'utilisation. Euh, donc voilà. Avec ces, euh, ces bâtonnets, j'ai aussi du liquide qui permet de nettoyer euh, le capteur. Donc là, en fait, ça marche comment On met une simple goutte là-dedans. Juste une goutte, ça suffit. Hein. On fait tremper le bâtonnet dessus. Et ça permet, une fois de tremper le bâtonnet, de passer un petit coup sur le capteur et euh, de nettoyer le capteur photo. Euh, ça nettoie le capteur et ça nettoie très très bien. Donc je l'ai déjà fait. Par contre, c'est à manier avec, euh, franchement, quand même, il faut faire attention. Hein. Si vous ne sentez pas de le faire, vaut mieux le faire par un professionnel. Sinon, euh, ça se fait. Voilà, en passant tout simplement le bâtonnet sur le capteur. Voilà, je vous ai montré euh, le matériel que j'utilise pour nettoyer mon appareil photo et mon matériel photo, donc tout ce qui est objectif, tout ce qui est appareil photo. Donc je vous ai montré la poire, donc la poire soufflante. Donc en fait, j'en ai deux, parce qu'en fait, au départ, j'en avais acheté une euh, tout bête, une euh, premier prix, en fait, tout simplement. Du coup, je me rends compte qu'elle n'était pas tellement euh, efficace, en fait. Du coup, j'en ai acheté une de marque. Qui marche beaucoup mieux en fait en appuyant dessus enfin euh, la poire se regonfle d'elle-même très très rapidement plutôt que celle-là en fait celle-là on appuie dessus elle a un peu plus de mal à, à se se regonfler en fait que celle-là celle-là est beaucoup plus ferme beaucoup plus euh, fluide donc du coup c'est pour ça que j'en ai acheté une autre et que j'ai acheté le kit AMA donc qui a la poire soufflante euh, le pinceau et euh, le chiffon, donc ensemble, donc du coup c'est vraiment ce que je conseille toujours comme matériel de nettoyage, très très efficace, euh, il y en a qui n'aiment pas trop la poire, moi j'aime bien, ça permet de chasser très très rapidement euh, tout ce qui est petite saleté. donc voilà. Donc si j'ai fait cette vidéo, donc c'est en lien par rapport au blog, donc euh, sur l'article que vous avez pu voir en ligne, donc là c'est un article qui est pas mal consulté euh, sur le blog, donc je me suis dit ça serait intéressant de le mettre en vidéo. Pour partager en vidéo, donc c'est plus sympa pour ceux qui préfèrent regarder une vidéo plutôt que lire euh, sur le blog. Donc voilà, euh, j'espère que cette vidéo vous a plu, si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça motive pour les prochaines vidéos. Sinon à côté de ça, je vous invite à suivre le blog, à vous abonner à la newsletter. Si vous voulez recevoir des notifications sur les nouvelles vidéos à venir, je vous invite à vous abonner sur YouTube. Donc tout simplement en cliquant s'abonner, euh, je vous mets le lien dans la description et à cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications. Donc voilà, donc je pense avoir tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je répondrai avec plaisir. Sinon, je vous mets tous les liens euh, des articles euh, que je conseille en bas, en description. Donc euh, voilà, c'est une vidéo qui n'est pas sponsorisée. Hein, donc il euh, n'y a pas euh, d'article sponsorisé ou quoi que ce soit. C'est vraiment le matériel photo. C'est vraiment le matériel de nettoyage que j'utilise pour, euh, pour nettoyer mon matériel photo, tout simplement. Voilà, à bientôt.